Dans cette vidéo, nous allons découvrir le théorème de Pythagore et voir quelques exemples d'illustration de ce théorème. Précisons que dans cette vidéo, on ne présentera pas de démonstration de cette propriété. Considérons pour commencer un triangle ABC rectangle en A de dimension quelconque. Construisons trois carrés sur les côtés de ce triangle rectangle. Il existe alors trois carrés. Un grand porté par l'hypoténuse, un moyen et un petit porté par les deux côtés de l'angle droit. Des mathématiciens ont prouvé que l'on peut recouvrir parfaitement le grand carré avec les deux autres carrés, comme l'illustre le partage présenté. Autrement dit, dans un triangle rectangle, l'aire du grand carré est égale à la somme des airs des petits et moyens carrés. Cette propriété est connue sous le nom du théorème de Pythagore. Elle sert à calculer la longueur manquante d'un côté d'un triangle rectangle. Voici un premier exemple dans lequel on va calculer la longueur de l'hypoténuse. Considérons le triangle ABC, rectangle en A, tel que AB mesure 3 cm et AC mesure 4 cm, et calculons la longueur de son hypoténuse BC. Comme ce triangle est rectangle, on peut utiliser le théorème de Pythagore. C'est-à-dire que l'aire du grand carré est égale à la somme des aires des petits et moyens carrés. Construisons ces carrés, puis calculons leur air. L'aire du petit carré est 9 cm. L'aire du moyen carré est 16 cm. Leur somme est donc 25 cm. Et c'est aussi l'aire du grand carré d'après le théorème de Pythagore. Calculer la longueur baissée revient donc à déterminer le nombre positif qui, Multiplié par lui-même donne 25. Et comme 5 fois 5 égale 25, on peut en conclure que la longueur de l'hypoténuse BC est de 5 cm. Voici un deuxième exemple, dans lequel on va calculer la longueur d'un côté de l'angle droit. Pour cela, considérons le triangle DEF rectangle en D, tel que EF mesure 17 cm et DE mesure 8 cm, et calculons la longueur du côté DF.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 Calculer la longueur df revient donc à déterminer le nombre positif qui, multiplié par lui-même, donne 225. Et comme 15 fois 15 est égal à 225, on peut en conclure que la longueur du côté df est de 15 cm. On perçoit à travers ces deux exemples que la connaissance des carrés parfaits peut être d'un grand secours. En voici la liste des 18 premiers, dans laquelle on retrouve le carré de 5 qui est 25 et le carré de 15 qui est 225. Cependant, cette liste ne suffit pas toujours, comme l'illustre ce dernier exemple. Considérons le triangle RST rectangle en R, tel que ST mesure 6 cm et RS mesure 4 cm, et calculons la longueur du côté RT. Comme ce triangle est rectangle, on peut utiliser le théorème de Pythagore, c'est-à-dire que l'aire du grand carré est égale à la somme des aires des petits et du moyen carré. L'aire du petit carré est 16 cm2. L'aire du grand carré est 36 cm². L'aire du moyen carré est la différence des deux aires précédentes, à savoir 20 cm². Calculer la longueur RT revient donc à déterminer le nombre positif qui, multiplié par lui-même, donne 20. Or, il n'apparaît pas dans la liste des carrés parfaits. On trouve juste avant 4 x 4 égale 16 et juste après 5 x 5 égale 25. La valeur recherchée est donc comprise entre 4 et 5. Répondre à la question « Par quel nombre faut-il multiplier lui-même pour obtenir 20 ?» peut se faire avec la touche racine carrée de la calculatrice. Cette touche permet de calculer la longueur d'un côté d'un carré d'air donné. Si on saisit racine carrée de 20, on obtient le résultat suivant. En fait, racine carrée de 20 n'a pas d'écriture décimale exacte. On retiendra donc une valeur approchée, ici l'arrondi au millimètre près, ce qui donne... La longueur Rt est très proche de 4,5 cm. Pour se convaincre de ce résultat, on peut vérifier à la calculatrice que 4,4 est légèrement inférieur à 20 et 4,5 au est légèrement supérieur à 20, d'où le résultat annoncé. Pour conclure, on peut rappeler que le théorème de Pythagore s'applique uniquement dans un triangle rectangle. Que ce même théorème il permet de calculer la longueur d'un de ses côtés dès lors que les deux autres sont connus. Mais aussi que la connaissance des premiers carrés parfaits nous permet de faciliter les calculs, et que la touche racine carrée permet de trouver les réponses que les carrés parfaits ne donnent pas.